Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est fin janvier et je vais vous montrer quelque chose dans mon jardin. Mais Pour l'instant je vais quand même vous montrer mes... mon petit chat. Vous savez très bien que, on... que ma femme et moi on tient une petite chatterie. De là je vais vous montrer le mâle. Ça vous permettra de le connaître. Alors on va aller Regardez. C'est un petit scottiche. Alors ah, coucou. Ça va, il fait pas trop froid la cabane. Voilà, donc c'est un élevage de chats, de Scottish et de British. Donc les mâles, puisqu'on ne les castre pas, parce qu'on va faire de la reproduction, du coup les mâles ils doivent vivre en extérieur. Donc on leur a fait une petite cabane. C'est encore un travaux, mais il est bien. Il y en a un deuxième mâle qui est encore petit, mais dès qu'il aura grandi, qu'il aura l'âge adulte, il va le, venir l'accompagner Allez, je vous montre ce que je voulais vous montrer Allez, je ressors Bon allez, on est dans mon jardin Et euh, on est en période d'hiver, il fait froid Et euh, donc souvent dans votre jardin, vous pouvez avoir des insectes qui hivernent Alors je vais vous montrer quelque chose Regardez, vous voyez ici Ça c'est un, un rideau de, de tonnelle c'est plié pour l'hiver on va le déplier et des fois dedans vous pouvez avoir des insectes qui hibernent donc on va essayer de regarder ça on va lever un peu je sais pas si vous voyez regardez moi toutes ces guêpes Tout ça, c'est des futures fondatrices. Ça veut dire que dès que l'hiver va passer, au début du printemps, ils vont se réveiller et ils vont partir fabriquer chacun leur nid. Et du coup, après, ils vont pondre et la colonie de, de guêpes va recommencer pour la saison prochaine. Donc on va regarder si on en voit d'autres sur les autres endroits. Là, il y en a aussi. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a de ce côté. Bon, il y a des punaises aussi. Hein. Il y en a un peu partout. Hein. Là, on n'a que des punaises. Wouh, punaises! Des punaises encore. Ouais. On n'a pas de front asiatique, c'est dommage. Encore des punaises. Et des punaises. Donc, toutes les guêpes sont regroupées ici. Pour vous dire, ces guêpes, ils dorment. Donc, on les embête pas. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Regardez, on les voit bouger, ils dorment Elle est un peu plus réveillée celle-là Ça reste quand même magnifique Regardez-moi ça C'est pour vous dire, regardez-moi Tellement qu'ils sont fatigués, on peut les caresser. Vous voyez Ça sort le dard quand même. Hein? Regardez-moi. Salut Ça va Bon les dédés, vous avez vu, les guêpes ça hiberne en hiver, ils sont dans mon rideau, bon je vais pas les tuer, ça sert à rien, de toute façon les guêpes ça sert quand même dans l'écosystème, ils m'embêtent pas, juste ils me salissent un peu le rideau, mais bon c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer mais que dans un jardin vous pouvez avoir des insectes qui hibernent, et voilà, c'était juste pour vous montrer ça, voilà, on va vous montrer les petites poules, Et alors qu'est-ce que tu racontes Il y un petit bonjour au dédé Voilà, la vidéo se termine C'était un petit coucou N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Et je vous dis à très bientôt les dédés